Donc, bienvenue sur ce live Fort Prof, bienvenue. on est le 16 mai 2023, euh, donc si vous avez déjà fait plusieurs lives Fort Prof, vous nous connaissez, hein, on est là tout le temps. Euh, Yves donc, à côté de et Jean-Paul pour for for moi, 3. on est responsable de formation. Voilà. Effectivement. Moi plutôt pour la région sud et Jean-Paul pour la région et nord. Et m'occupe plutôt du nord de la France. On s'occupe de tous nos stagiaires et puis aussi de nos professeurs. Voilà, et en parlant de professeurs, bien. on a une invitée de marque ce soir, euh, puisque je vous présente Béatrice, qui est fort professeur chez nous depuis plusieurs années et qui va participer avec nous à ce live euh, voilà, dédié à la reconversion et à est ce qu'on peut et comment on peut passer le CRPE quand on vient d'une reconversion professionnelle. Vous allez laisser se présenter d'ailleurs. Eh bah bien oui, Béatrice, je vous laisse un petit peu vous présenter, c'est à vous. Bonsoir tout le monde, Donc je suis fort professeur depuis quelques années, essentiellement donc en français, français notionnel et en français leçon. Voilà, donc je vais avoir le plaisir de répondre à quelques-unes de vos questions. Et vous, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes. Voilà, on le dit chez Fort-Prof, on vous le dirait dans vos classes, il n'y a pas de questions idiotes, effectivement. Alors du coup, Béatrice, vous, venez d'où dans, dans l'éducation nationale, un petit peu votre parcours alors, j'ai commencé par être remplaçante il y a fort longtemps, donc euh, j'ai enseigné un peu dans toutes les classes, de petites sections jusqu'à CM2. Ensuite, euh, j'ai été euh, institutrice euh, avec essentiellement des, des CM1 CM2 en, en double niveau. Ensuite, j'ai passé le concours de professeur des écoles et je suis devenue aussi directrice d'école. Ensuite, j'ai passé mon CAFIPEM pour être formateur. J'ai suivi de nombreux PE dans leur classe. Ensuite, j'ai continué, je suis devenue euh, euh, maître formateur, ça je l'ai déjà dit, mais conseillère pédagogique en circonscription. Et puis, à la fin de ma carrière, je suis intervenue comme euh, vacataire, professeur euh, à l'INSPE de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et maintenant, je suis fort professeur. Et... Donc, vous avez et vu passer je... des élèves, des professeurs oui. stagiaires, des profs confirmés et des stagiaires fort profs. Vous avez un petit peu tout fait. Tout ça. <rire> Par combien, voilà, et au final, du coup, vous avez eu beaucoup l'occasion dans votre carrière et aussi chez 4Prof bah, de croiser des, des gens issus de la reconversion qui Merci. ont travaillé dans le privé ou ailleurs dans le public et qui se décident d'être mmh. professeurs des écoles. Donc, bon, je pense que la première question, elle va être un petit peu évidente à répondre. Est-ce qu'il est possible de devenir professeur des écoles en faisant une reconversion professionnelle Oui. Voilà, oui. bien sûr que oui, oui. c'est une de ces questions avec une réponse très courte. Mmh. Alors, comment on devient professeur des écoles en reconversion Ça, on va, on va le développer un petit peu. Euh, donc vous savez que pour être professeur des écoles, il faut passer le CRPE, le concours de recrutement des professeurs des écoles. Euh, et ce concours-là, il a plusieurs conditions d'éligibilité, il y a plusieurs voies d'entrée dans ce concours, dont certaines sont spécifiquement ouvertes pour les personnes en reconversion je peut-être euh, peut te laisser oui, en parler un petit peu. Oui, bien sûr. Il est important de, de, de présenter cela en, en premier lieu hein, pour savoir si vous êtes éligible ou pas pour le concours. Hein, c'est important quand même à savoir. Donc, il y a plusieurs concours. Donc, On va parler des, des principaux. Euh, le premier, c'est le concours déjà externe. Euh, alors, pour le, le concours externe, il faut être possesseur d'un master ou alors être en deuxième année de, de master. Euh, vous avez aussi des, des dispenses de diplôme qui existent sur le concours externe. Euh, dans ce cas-là, il faut être père ou mère de trois enfants. Et euh, ou alors sportif de haut niveau. Voilà. voilà pour le concours externe et les conditions pour le concours. Ensuite, oui une, une question qu'on nous pose souvent, d'ailleurs, si vous avez trois enfants, si vous êtes en famille recomposée, ce n'est pas forcément trois des vôtres. Hein. Si vous en avez trois à charge, c'est oui, bien. Ça marche aussi, <rire> à partir du moment où ils sont notés sur le, sur le carnet de, de famille. C est, c est bon. Ensuite, ouais. euh, le second concours, c'est un deuxième type de concours qui existe. Celui-ci concerne plus particulièrement les agents de service public, euh, il faut avoir trois années d'expérience en cours d'activité, avoir au moins trois années d'expérience dans le service public et aussi avoir une licence. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour le, le second concours interne. Et on a aussi le troisième concours. Alors ça, ça concerne en particulier hein, les, les, tous les stagiaires qui sont en cours de reconversion. Euh, mais il n'y a pas de diplôme nécessaire pour ce troisième concours. Il faut juste avoir cinq années d'expérience dans le privé, qui peuvent être dans une ou plusieurs entreprises d'ailleurs. Voilà, et en un seul contrat ou plusieurs, euh, si c'est de l'apprentissage, ça marche aussi. Tant qu'il y a un contrat de travail, tant que c'est rémunéré, ça compte. Voilà, donc, euh, donc je sais qu'il y a beaucoup de stagiaires qui sont en reconversion, qui utilisent cette voie d'entrée pour, pour le concours, qui est, euh, qui est une des voies aussi qui, est, qui permet de, de rentrer et d'obtenir, de, de devenir professeur des écoles. Mmh. Et d'ailleurs, ce n'est pas rarissime d'être en reconversion et de vouloir devenir professeur des écoles. On en a beaucoup chez Fort Prof. Hein. Exactement. Exactement. Pour être complet, il y a deux choses qu'il qu va falloir donner, ça, ça concerne pour tous les concours, c'est les attestations, donc il faut une attestation de natation, une attestation de 50 mètres, Tout ça, c'est euh, facile à obtenir par pendant une piscine, et euh, il faut aussi un brevet ou l'équivalent d'un brevet de secourisme, On appelle nous, le, le PSC1. C'est l'équivalent du PSC1, ça, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon, ce n'est pas, pas forcément obligatoire pour maintenant, mais sachez qu'il faudra ces petites attestations. Voilà pour résumer les, les conditions d'éligibilité. Voilà. Alors, pour ce qui est de la, la reconversion, si vous voulez passer le CRPE et que vous êtes en reconversion, vous n'êtes pas tout seul. On a euh, beaucoup de stagiaires chez ForProf euh, qui sont dans votre cas, euh, puisqu'on a à peu près 80% de nos stagiaires hein, dans nos préparations qui sont issus de la reconversion. Oui, ça, Donc, c'est la majorité de nos stagiaires. Donc, ne vous inquiétez pas si vous faites une reconversion. Euh, vous n'êtes pas tout seul. Et ça me fait une, une petite transition vers ma, vers ma deuxième question, cette fois-ci plutôt pour Béatrice. C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Alors, la réponse va être évidente et très rapide, mais... Lorsqu'on vient d'une reconversion, est-ce qu'on est légitime à être professeur des écoles, à être devant des élèves Alors, pas plus, mais pas moins qu'un autre candidat issu de la formation euh, MEEF. C'est clair, c'est net, et c'est sûr, on est légitime. <rire> voilà. Euh, J'insiste. Tout simplement, ah, je vois qu'on est un petit peu flou sur la caméra, je vais juste la redémarrer. Hop, hop. Voilà, donc effectivement, hein, que, vous soyez, que vous veniez du Master MEF, donc du Master de l'éducation nationale, ouais. que vous soyez en reconversion, si vous avez le concours, vous serez légitime devant votre classe, vous saurez vous en sortir, ne vous inquiétez pas, vous serez à votre place. Et euh, les collègues ne feront aucune différence euh, pour votre provenance, hein. il n'y a pas une salle d'épreuve spéciale pour la reconversion. <rire> OK. Euh, alors, quand on est en reconversion euh, par rapport à un étudiant de master, on peut se dire qu'on est un petit peu désavantagé parce qu'on n'a pas étudié ben, voilà, pendant deux ans euh, les tenants et aboutissants de l'éducation nationale et du métier. Mais en reconversion, il faut savoir qu'on a quand même plusieurs atouts euh, qui sont un petit peu différents de ceux d'un étudiant qui sort de master et qui peuvent vous donner aussi de, de grandes qualités en tant que professeur des écoles. Alors, Béatrice, je vais peut-être vous poser la question pour vous. C'est quoi les atouts d'un professeur des écoles qui est issu d'une reconversion quand, à la fois quand il se prépare et quand il a quand il a eu son concours. Alors le, le premier atout c'est la maturité, ça c'est sûr. Euh, les gens qui arrivent ont plus de maturité c'est certain. Une prise de recul aussi euh, sur leur parcours, sur ce qu'ils ont déjà fait, sur leur chemin de vie. Euh, ils savent faire la différence aussi entre euh, la Personnes qu'ils sont et le professionnel qu'ils doivent devenir. Donc ça, c'est très bien parce que quand on est fort professeur et qu'on est amené à, à former les gens, on sait que les remarques qui vont être dites, toujours avec bienveillance, mais que les remarques vont être reçues euh, par des gens qui savent qu'ils sont en train de construire une professionnalité. Ça, c'est très important aussi. Euh, ce sont des gens qui ont sens du travail aussi qui ont conscience de ce qui est important, puisqu'ils ont déjà vécu une première activité et qu'ils se disent qu'ils ont envie de, de, de faire quelque chose et que c'est ça qu'ils veulent, que c'est important. Donc ça, ça les porte, c'est vraiment très, très important. Voilà, alors, tu, tu vous complétez Jean-Paul ou je continue encore vous pouvez y aller. Voilà. <rire> Pardon, je répondre euh... aux questions sur le chat, donc je vous laisse. <rire> D'accord. Alors, euh, donc, euh, cette expérience, bien, euh, bien entendu, cette euh, nouvelle ouverture vers autre chose aussi, ça, c'est absolument euh, important. Et euh, bon, moi, je parlais de sens du travail, mais je vais remettre une petite couche en parlant aussi de la capacité euh, de travail. Parce que ce sont des, des personnes qui euh, allient déjà et la vie de famille et le travail. Donc, ils savent déjà ce que ça représente une journée, deux journées en une, trois journées en une parfois et ça c'est absolument euh, important. Euh, ils sont aussi plus, plus forts euh, je veux dire, ils ne s'arrêtent pas dans, dans la difficulté donc euh, ce sont des atouts très importants voilà en ce qui me concerne euh, je dirais tout ça oui. Mais effectivement, cette expérience, c'est une richesse, hein. c'est important de l'avoir. Euh, cette expérience sera, sera utile, quoi qu'il arrive, dans votre concours, euh, ne serait-ce qu'aux aux euros, parce que vous allez devoir argumenter un petit peu sur votre, sur votre parcours. Donc, c'est important d'avoir ces éléments-là. Après, il faudra faire le lien par rapport à votre, à votre projet, hein, le, avec le projet d'école, mais, euh, mais quoi qu'il arrive, cette expérience vous sera forcément utile et c'est un point fort qu'il va falloir travailler pour, pour le concours. Très bien. Alors, euh, alors, oui, comment réussir à, à concilier d'ailleurs le, le concours, euh, la vie professionnelle et la vie de famille, ces contraintes euh, Vous avez un petit mot là-dessus, euh, Béatrice Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, on, on va passer peut-être à des choses aussi euh, très pratiques. C'est euh, tout simplement dans l'organisation des temps de travail. Ça, c'est quelque chose d'important pour concilier à la fois la préparation au concours, son travail, la vie de famille et ses contraintes. C'est oui, la difficulté principale, oui. Voilà. Alors, il y a des stagiaires qui pensent même à aménager leur, leur semaine de temps de travail avec leurs employeurs. Euh, mais il y a aussi à se dire, euh, certains travaillent le matin avant de partir euh, au, au travail, sur le temps de midi, certains autres l'après-midi, d'autres euh, le soir et d'autres euh, le week-end. D'ailleurs, pour le week-end, un petit truc, vous savez, il y a une tendance à préparer tous les repas de, du soir de la semaine, alors ça, ça, ça peut vous, vous aider. Oui, c'est ce genre de, de petites organisations pratiques qui, qui font qu'on on peut concilier un petit peu tout ça. Après, on passe à l'organisation matérielle, c'est-à-dire qu'il va vous falloir des fiches, euh, des classeurs. Il va vous falloir aussi euh, réfléchir à un emploi du temps de, de, de votre travail et surtout vous dire qu'il va falloir euh, le respecter, cet emploi du temps. Avoir un carnet aussi avec soi pour noter euh, tout ce qui trotte euh, par la tête. Parce que c'est euh, une formation qui, qui va commencer à, à, à faire fonctionner des choses dans la tête. Donc on a un petit carnet, on pense à ça, etc. etc. Et de toute façon, ça vous sera utile pendant tout votre temps de, de travail. Après, quand vous serez professeur euh, des écoles, avoir ce carnet. Et puis aussi à travailler, comme j'appelle, en, en saucisson. Euh, c'est que j'ai un petit moment, je travaille pour ça. Après, je continue à m'occuper de, de, des enfants, leur faire faire des devoirs. Ah, j'ai un, un autre petit moment, je peux continuer comme ça. Donc, euh, vous voyez, c'est euh, aussi un état d'esprit qui va se mettre euh, en place. Autre chose. C'est l'expression de travailler en saucisson, mais c'est très mignon. <rire> <rire> ben, je trouve que comme ça, on, on comprend bien. <rire> voilà, une petite tranche de temps en temps. Après, ne pas seul euh, sur ce projet-là. Il faut embarquer tout le monde, c'est-à-dire le conjoint, euh, la belle-mère, euh, le beau-père, enfin tout le monde, les enfants aussi, parce que c'est le projet de votre vie, vous avez envie de réussir, mais il faut que euh, les enfants n'oublient pas de, de, de ranger leur chambre, que ce ne soit pas à vous forcément de, de le faire. Enfin, vous voyez, ne pas être seul de, dans son projet. Après, une autre chose aussi, euh, lire des albums de jeunesse euh, à vos enfants. Euh, ça, ça peut être aussi euh, important pour concilier, parce que vous conciliez à la fois des éléments qui sont importants pour le concours, euh, avoir des connaissances sur les albums, mais ça, ça, ça met un lien avec la vie de famille, parce que vous continuez aussi à être présent avec vos enfants en de leur lisant des, des, des albums. Et puis aussi, aussi, aussi, se garder des temps de respiration, avec sa famille, ses amis, et pour soi aussi. Alors, j'oublie certainement plein de choses. Mais là, vous voyez, il y a déjà plein de petits éléments qui, qui vous sont dits. Et, et puis, euh, après, quand vous serez avec votre groupe classe, avec le groupe WhatsApp, vous échangerez. Alors, comment tu fais, toi Comment tu fais ceci et cela Et je vous assure que ça, ça vous permet aussi de, de, de vous aider à vous organiser les uns et les autres. Voilà, dans un... en ce qui me concerne, voilà. D'accord, donc oui, pour, ré pour résumer un petit peu, effectivement, une préparation complète au CRPE, bah, c'est un investissement. Euh, il faut se donner les moyens. C'est largement possible, mais voilà, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'organise, euh, qui se négocie avec euh, les enfants, le conjoint, etc. Et qui demande en... un planning structuré. Voilà, on embarque tout le monde, mais en tout cas, c'est largement faisable. Euh, alors. Euh, si je reviens un petit peu sur le, sur le, sur le master, puisque voilà le concours demande un, un niveau master, en tout cas pour le concours externe, on a beaucoup de stagiaires qui nous demandent ben « voilà moi j'ai une reconversion, euh, j'ai juste le bac, j'ai un CAP, est-ce que je peux rattraper en un an un niveau d'études équivalent à un niveau de master euh, dans ma préparation ?» ben, On est bien d'accord que FortProf prof ne prépare pas… Euh... Au master, on, on voilà, prépare. Et le concours, ne, le concours ne demande pas un master non plus. Un équivalent, oui, mais pas un niveau master. Voilà, Tout à fait. Je vais développer un petit peu, pour le, par exemple, le programme de mathématiques, euh, puisque je m'y connais un petit peu plus en maths qu'en français. <rire> J'ai de parler pour le français. Oui. Euh, en mathématiques, le programme, c'est le programme de troisième. Il y a une petite partie, c'est nombre et calcul, qui est du niveau seconde. Par contre, le reste du programme, c'est vraiment du niveau 3e. Niveau euh, fin de collège, début lycée. Hein, voilà, pour donc ça bien clair. Il ne faut pas se dire qu'en un an de préparation, vous allez devoir faire un master en maths, un master en français, un master en histoire géo, etc. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc oui, vous pourrez récupérer ce niveau. La plupart des connaissances, vous les aviez, ça date, mais vous les aviez un petit peu, donc ça va juste être de la la sollicitation d'anciens souvenirs, euh, c est, c est, c est... se rafraîchir, réactiver, etc. Et le reste des connaissances, bien sûr, on vous les donne. Je pense que c'est un petit peu pareil pour le français, Béatrice ah, Tout à fait. Alors, moi, je dirais plus niveau seconde et première euh, générale pour euh, le français. Par exemple, euh, les natures et fonctions, même si on, ça, on en a parlé depuis qu'on était au CE1. Donc, euh, on, ça dit quelque chose, mais il faut rafraîchir tout ça. Après, bon, il y a la phrase complexe, par exemple. Ce qui est un petit peu plus difficile à comprendre, c'est l'interrogation. Est-ce qu'elle est directe ou indirecte Mais bon, ça se travaille et il y a beaucoup d'exercices qui vous sont proposés. Et Fort-Prof, euh, euh, enfin, les professeurs euh, travaillent avec vous dans, dans toutes ces notions-là. Il n'y a aucun problème. Voilà, vous êtes soutenus. Il n'y a pas de souci. Oh. J'en profite, j'ai une paire de questions sur le chat euh, qui parlent de la culture littéraire. Euh, des gens qui nous disent « je démarre de zéro, je n'ai pas trop de culture littéraire, je suis plutôt mateuse, etc. » Pareil pour la culture littéraire, nous, on va vous aider. On a plein de modules pour ça. On a des modules, de, des vidéos sur les courants, les principaux genres et courants littéraires. On a oui, des fiches oui. de lecture euh, ouais. qui vous permettront de résumer une œuvre entière sans avoir à lire 500 pages de livres. Euh, donc voilà, vous allez pouvoir développer votre culture littéraire. Sachant, vous m'arrêtez si je me trompe Béatrice, que pour la question de réflexion en français, on ne demande pas de la culture que littéraire, et il y a certaines références qui peuvent être de la presse, cinématographique, etc., qui peuvent aussi très bien passer. Aucun problème, c'est exactement ça. Oui, des livres, mais aussi si on a une connaissance sur les tableaux, sur les films… Euh, sur la presse, dans, dans tous les domaines, et, et, et même de, de la vie courante, hein, ça, peut, euh, ça peut aussi être des, des, des références qui sont, qui sont valables. Voilà. Ouais, donc vous allez surtout vous rendre compte aussi que vous avez peut-être déjà un peu plus de culture que ce que vous auriez imaginé, donc ça va aussi vous faciliter un peu la vie bah, de par vos expériences, etc. Et puis après, vous allez développer forcément une culture, hein, la culture des professeurs des écoles, déjà, hein, vous allez développer. Et, et pour le concours, vous allez, avec les outils que nous proposons, vous allez développer aussi votre culture ouais, ouais, ouais, Tout à fait. Euh... Cassandra, je vois votre question sur le chat, on en parlera un tout petit peu plus tard dans le live, hein, vers la fin. <rire> Mais on y répondra, ne vous inquiétez pas. Sachant que les fiches de lecture, on en a parlé tout à l'heure, ce sont collaboratives, c'est-à-dire que vous, vous pouvez très bien établir des fiches de lecture que vous allez partager avec d'autres stagiaires, et d'autres stagiaires vont pré préparer enfin vont également leur fiche de lecture, ce qui fait que bon vous allez pouvoir avoir quand même une, une connaissance littéraire qui va pouvoir s'élargir rapidement toute l'année. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ok, alors on parlait tout à l'heure des, des atouts que vous aviez en sortant d'une reconversion pour préparer le CRPE. Alors maintenant, pour prendre la question un petit peu différemment, euh, d'après vous, Béatrice, euh, qu'est-ce qu'on doit avoir comme qualité ou comme attitude indispensable, finalement, pour réussir à se former au CRPE sur quoi il faut qu'on insiste euh, Où est-ce qu'il faut qu'on qu travaille Alors, déjà, il faut accepter de se remettre dans une perspective d'apprentissage, parce que ça peut être loin quand même, euh, tout ça. D accepter de se remettre en question aussi. Accepter d'avoir oublié ses connaissances. Ce n'est pas grave si on les a oubliées, ça, ça va revenir. Et puis, on peut revenir une fois, on peut revenir deux fois, ça, aucun problème on a oublié ce que c'était que écrire tout simplement reprendre le stylo pour écrire, parce que le jour du concours, ce n'est pas avec l'ordinateur, c'est avec le, le stylo. Donc, ça ce sont des, des choses qu'il faut apprendre ou réapprendre, reformer ses lettres, écrire tout simplement pendant un, un temps assez long, ça c est, c est, il va falloir réapprendre ça. Il faut non plus ne pas avoir peur de se plonger dans un univers qui est loin de ce que l'on faisait avant, je ne sais pas moi si on était dans, dans la comptabilité, Ah bah, peut-être qu'avec les maths quand même on va retrouver un petit peu son compte, mais euh, l'univers euh, des mathématiques à, à l'école élémentaire, c'est un petit peu différent de ce que l'on fait dans, dans la comptabilité. Et donc, on va apprendre un métalangage. Euh, un métalangage, ça veut dire qu'on va utiliser des, des mots qui sont propres à l'éducation nationale et à tout ce qu'on y apprend. Donc, ça, c'est un, un gros apprentissage aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur dans, de se lancer dans tout ça. Il faut avoir du courage. Il faut tenir le rythme. Il faut être exigeant avec soi-même, rigoureux. Ne pas se décourager, surtout pas. Il faut savoir se ressourcer. Oui, j'en ai une tonne hein, quand même. Hein. Il faut être endurant. Il faut savoir retourner sur les devoirs qui sont corrigés. Il faut euh, comprendre qu'on va évoluer. Parce que au début, euh, certains se disent oh, j'ai tout ça à rattraper, mais ça se fait doucement et de façon, mais accompagnée, parce que oui. euh, mais vraiment vous êtes accompagné avec au fur et à mesure des, des éléments qui vous ont, ou, ou, qui vont vous être donnés. Donc, faut pas avoir peur euh, de tout ça. Il faut être positif, il faut être volontaire, d'espoir. Alors là, oui, oui, porté par son projet. Euh, il faut aussi, bon, ça peut-être être dur, mais montrer qu'on prend plaisir à, à préparer tout ça et, et, et à travailler. Il faut aussi euh, accueillir les remarques des professeurs et des camarades comme des, choses, des éléments positifs euh, qui vont vous permettre de, de progresser. Après, il faut être motivé, motivé, motivé, déterminé, déterminé, curieux aussi, curieux de, de, de plein de choses. Et avoir la pêche. <rire> on, on sent que Béatrice elle là la pêche ça ne ça pose pas de problème <rire> et ça en plus c'est des qualités de façon qui vont vous servir quand vous serez prof des écoles aussi hein. la motivation, la curiosité, aller rechercher des, des ressources un petit peu partout, se remettre en question c'est des choses que vous allez pr pratiquer en permanence euh, et... j'en viens juste ouais. disons, sur, sur l'accompagnement, l'accompagnement c'est essentiel hein. euh, déjà pour, pour tenir, pour, faire la, pour suivre la formation et, et aussi pour, pour s'entraider ça c'est important, oui. euh, il faut savoir que chez Fort Prof, on ne sait jamais tout seul euh, vous avez donc tous les professeurs qui sont là pour vous accompagner. Alors, si c'est en présentiel, vous avez tous les professeurs du, euh, des samedis que vous allez pouvoir euh, voir. On parlera ensuite des, des formations un petit peu plus tard. Et euh, vous aurez les professeurs qui interviennent aussi pour la correction de copies. Donc, Vous pouvez très bien les, les joindre par téléphone ou par mail si vous avez besoin. Vous avez aussi vos responsables de formation. Hein, nous sommes là, nous, pour, pour vous accompagner, pour vous aider aussi. Si jamais vous, vous, avez, euh, vous avez des questions, on est là aussi pour ça. Et, euh, et après, donc, vous aurez aussi vos, vos collègues de, euh, qui sont en formation avec vous, hein, qui sont là aussi pour vous accompagner. Donc, vous n'êtes pas tout seul, ça c'est important de le savoir, parce que euh, la formation, c'est vrai que ça peut paraître euh, complexe hein, quand, ouais. avec la présentation de, de Béatrice, mais ne vous inquiétez pas, hein, ça va se faire dans la durée, et quoi qu'il arrive, le niveau, qui est le niveau, donc, euh, on a dit, à hein, fin de collège, début de lycée, vous l'obtiendrez forcément à la fin de l'année. L'important, voilà, c'est de ne pas s'isoler, effectivement. Et aussi, je reviens sur le, la remise en question, euh, on développe pas mal, nous, chez FortProf, la, la notion d'échec productif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez avoir une moins bonne note que prévu, où vous n'allez pas réussir une notion, euh, vous, allez avoir, vous allez rater un concours blanc, peut-être, vous allez avoir une mauvaise note, c'est pas bien grave. Dites-vous que tout échec, là, dans, dans, quand vous vous préparez, c'est productif parce que ça vous donne l'occasion de vous remettre en question. Et pareil, une mauvaise note à un concours blanc, bah, ça donne l'occasion au professeur de vous donner plein de conseils personnalisés, et du coup, vous ne pouvez que vous améliorer. Donc vraiment, il ne faut, faut pas être scolaire, il ne faut pas se dire, bon, j'ai eu une mauvaise note, donc je ne suis pas prêt au concours. Il faut toujours garder en tête comment est-ce que je m'améliore et prendre du recul, je vois que je m'améliore petit à petit. Ça, je pense que c'est très important à garder en tête aussi pour, pour faire une, une préparation efficace. C'est pour ça que lors de nos, nos concours blancs, on entraînements aux épreuves de mathématiques et de français, et aussi les l'épreuve d'application, vous avez une correction qui est faite sur votre copie, mais vous avez aussi une correction vocale. Donc vous avez le professeur qui va vous apporter une correction vocale pour aller un petit peu plus loin, pour vous donner des pistes d'amélioration, tout simplement, de votre, de votre travail. On en parlera un petit peu en détail tout à l'heure. Alors je reviens un petit peu sur une question aussi, pareil, il va être rapide celle-là, mais une question qu'on nous pose assez souvent. Euh, voilà, je viens d'une reconversion, je suis motivé, je me suis préparé, j'ai passé les écrits, j'arrive devant les oraux. Est-ce que le jury du concours va me voir différemment quand ils vont voir que je viens d'une reconversion Est-ce que ça va être différent Est-ce que je vais être pénalisé Est-ce que ça va être plus difficile Est-ce qu'ils vont m'embêter Ah bah non, alors hein <rire> Voilà, Je pense que, je pense que ça, tout c est dit effectivement. Ah ben bah oui, alors là, rien à craindre. Hein. Voilà. Ouais, ouais, ce qu'il qu faut savoir, c'est que le jury, devant eux, à l'oral, ils veulent voir un bon professeur des écoles, peu importe son âge, peu importe sa provenance, peu importe son niveau d'étude. S'ils si ont devant eux un bon professeur d'école à qui ils confieraient leurs enfants dans une classe, c'est bon, aller est gagné, le concours est gagné. il faut garder ça en tête. Si vous venez d'une reconversion, ça, ça n'aura aucune incidence. Ça marche. Euh, bon, alors, on ne va pas tarder du coup à vous, à vous présenter pardon, nos préparations euh, chez Fort prof Et pour finir en beauté avec Béatrice avant de, la, de, la laisser, de lui laisser sa soirée, euh, dernière petite question. D'après vous, Béatrice, comme vous travaillez quand même depuis, euh, depuis quelques années chez nous, hein, euh, bah, C'est quoi finalement les atouts principaux de, de Fort-Prof pour devenir professeur, professeur des écoles pardon quand on est en reconversion Alors, je veux dire, nous les Fort-Professeurs, non, <rire> mais <rire> si quand même <rire> Ah, si, si, si, vous pouvez le dire, oui, si. Si, on est un atout parce qu'on on, on est issu de, de, de ce milieu, on a corrigé le, le concours, on a participé à l'élaboration de certains sujets, donc euh, on sait de quoi on parle, ça c'est sûr. Voilà. Après… Pour, euh... développer peu, pour développer un petit peu votre propos, Béatrice, euh, oui. du coup, on a plus de 300 professeurs hein, chez Fort Prof. Oui. Effectivement, on a des conseillers pédagogiques, on a des inspecteurs, on a d'anciens jurys ou des jurys ou correcteurs actuels de concours. On a des gens qui ont conçu des sujets du CRPE. Euh, pour les maths, le français national, on a des professeurs aussi de collège-lycée, des profs de lettres modernes, etc. Donc, vraiment, il y a toute, euh, toute une sélection de professeurs, tous experts, qui vont pouvoir vous accompagner. Je vous laisse continuer, Béatrice, pour le reste. Et, et pour euh, dire encore, il y a même des, des, des forts professeurs euh, actuels, donc qui, au départ, euh, ont, sont passés par Fort profs pour devenir professeurs euh, des écoles. Ils sont devenus aussi... Euh, euh, inspecteur de l'éducation nationale et, conti et, et refont, continuent la, la formation euh, avec nous. Donc, c'est fort quand même. Alors, on, moi, ce que je trouve, c'est que c'est très complet. Ça, c'est un point très fort. Euh, ce que j'apprécie aussi, c'est l'encadrement. Euh, enfin, encadrement, j'aime bien dire plutôt accompagnement. Parce que c'est vraiment un accompagnement. On prend les, les, les personnes là où elles en sont, avec leurs capacités, parfois leurs difficultés, et on les accompagne petit à petit pour qu'ils ils progressent vraiment individuellement. Le fait aussi qu'il y ait des, des binômes. Donc, peut-être que vous l'expliquerez euh, après. Oui, mais tout On en parlera un petit peu plus tard. Voilà, des binômes, ça c'est absolument euh, important. Et c'est très important, très très bien. Les échanges aussi. Euh, les groupes WhatsApp, mais aussi avec nous. C'est-à-dire que euh, nous, les forts professeurs, on, on peut échanger avec vous par mail, par texto, par téléphone. On a une possibilité euh, d'une heure de façon régulière. Et en début d'année, on vous dit à quel moment vous pouvez euh, nous appeler. Et il faut user de ça. Il faut l'utiliser. Il ne faut pas rester seul devant une question ou une interrogation. Donc, ce sont, ça, ce sont vraiment des, des, des atouts forts. Les, euh, les forums aussi. De discussion, mais aussi les documents qui vous sont euh, proposés. Ils sont fournis, ils sont euh, élaborés par des gens euh, compétents venant du milieu, mais vraiment qui, qui savent ce, ce qu'ils disent. Euh, il y a aussi chez Fort-Prof. Euh, L'idée d'exigence, mais aussi de bienveillance. Ça, c'est absolument euh, indispensable quand on corrige un travail oral, un travail euh, écrit. Euh, on, on corrige avec un, un esprit positif. Voilà. On ne nie pas les difficultés, on ne leurre pas les, les personnes qui se préparent. Euh, mais c'est toujours dit dans le sens de... C'est à améliorer. Mais regardez, ça c'est bon, on, on avance petit à petit. Et puis ce que j'aime aussi chez, chez FortProf, c'est les, les valeurs qui sont, euh, qui sont véhiculées. Oui, on travaille ensemble. Alors effectivement, un concours, on pourrait se dire, euh, ah ben je ne vais pas dire ça aux autres hein, parce qu'il va avoir ma place au concours. Non, non, non, non, ça c'est gommé. Euh, on, on a des valeurs euh, positives. Euh, L'essentiel c'est de devenir... Hein, un professeur qui ensuite face euh, à ses élèves sache aussi euh, donner ces valeurs là aussi qu'il aura vécu euh, au sein de fort prof avec un accompagnement euh, une collaboration une coopération savoir travailler avec les autres ça aussi c'est très important voilà euh, bon je pense que j'ai fait le temps j'ai sûrement oublié des tas de choses, mais vous allez sans doute compléter, euh, Jean-Paul et Yves. Voilà. Je, je pense qu'on est, on, on est pas mal, effectivement. Merci beaucoup pour la, <rire> la richesse de votre, de votre présentation hein, de, ouais, ouais, et de, des éléments que vous avez apportés. Je pense que ce sera très utile pour les, pour les futurs stagiaires, en tout cas, qui sont, qui sont là aujourd'hui. Et votre conclusion, c'était un peu la mienne sur cette question. Hein. On le répète assez souvent chez Fort Prof. On ne fait pas que vous préparez au concours. On vous apprend aussi à être un bon professeur des écoles. Et ça, c'est super important. Passer le concours et réussir le concours pour quitter l'éducation nationale la première année, bah, finalement, ça ne va pas être très utile. Donc là, vous allez apprendre à être un bon prof des écoles aussi, en plus de, de réussir le CRPE, hein, tout simplement. Et bah, écoutez, Béatrice, je pense qu'on ne va pas vous embêter plus. Nous, on va rester un petit peu ensemble là, pour parler des différentes préparations. Mais bah, en tout cas, merci beaucoup, Béatrice. Bonne soirée à tous. Je pense que le chat va vous remercier aussi. J'espère que ça, que ça vous a été utile. Et, euh, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve à bientôt pour. À, à bientôt. Pour Au revoir. Merci Beatrice, au revoir. Maintenant on va pouvoir euh, parler un petit peu des, des présentations, voilà. des informations que l'on propose. Alors attendez, il faut que je partage du coup un ah. deuxième écran. Je vais répondre à deux, trois questions pour faire la transition quand okay. même. On a fait Isa qui nous demandait euh, concernant l'anglais, est-ce qu'il faut avoir un minimum de connaissances lors de l'enseignement euh, Alors pour, au, du point de vue de, du concours, il y a une épreuve facultative en anglais euh, qui peut être passée, qui compte pour, euh, pour l'épreuve orale et surtout qui compte pour des points bonus donc, si vous avez le niveau B2 dans la langue, euh, c'est-à-dire un niveau lycée, hein, vous avez fait une... tenir une petite conversation, vous pouvez passer l'épreuve facultative d'anglais au CRPE. Le niveau terminal, à peu près. Hein. Oui, à peu près niveau terminal, oui. Vous pouvez passer cette épreuve facultative et ça vous donnera des points bonus au concours. Donc, c'est des points... Euh, si vous, si vous n'avez pas la moyenne à l'épreuve d'anglais, ça ne compte pas. Si vous avez au-dessus de la moyenne, par contre, c'est du bonus. Donc, effectivement, si vous maîtrisez un petit peu euh, l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, euh, une seule, hein, pas les quatre d'un coup, euh, vous pouvez tout à fait passer l'épreuve facultative et euh, bah, c'est que, que du bonus hein, pour le concours. On en parlera peut-être euh, oui. plus avant dans un prochain live. Bon, sachant qu'on a des formations quand même que, que nous proposons aussi hein, pour, les, pour les preuves de langue. Voilà, oui, Donc, tout on, à vous fait. Vous pouvez très bien la, euh, y participer. Alors, on va passer sur la deuxième partie de notre live où on va vous présenter un petit peu les différentes préparations for prof. Alors, attendez, je ne vois plus le chat, il faut que je me réorganise. Hop. Voilà, normalement, je vous vois. Super alors, on va commencer par parler de notre préparation. phare. Voilà, enfin, voilà, on a plusieurs types de, de formules que hein, nous proposons. Oui. Donc on, on a la formule gagnante, on va, on va parler des essentiels. Hein. La formule gagnante, la formule connect, et on va parler on rapidement euh, de la formule churée. Voilà, Et à la fin, on fera un petit point sur le financement aussi, parce que c'est un volet important. Voilà. Je vais mm -hmm. commencer sur la formule gagnante. Hein. Oui, pas de souci. Alors, la formule gagnante, c'est notre formule phare, c'est notre formule la plus complète euh, pour la préparation au concours. C'est-à-dire que vous allez, pendant l'année, au fur et à mesure, pour répondre à une question qui a été posée, c'est pas tout en même temps, c'est au fur et à mesure, vous allez travailler sur plus de 50 sujets type concours. Quand je parle de sujets type concours, c'est des sujets qui ont été élaborés spécialement par nos concepteurs, donc c'est des sujets inédits, c'est des sujets que vous ne retrouverez pas. Et comme je vous ai dit, certains de nos concepteurs ont conçu aussi les sujets officiels du CRPE, donc on n'est pas loin des attendus du concours. On est même quasiment de, exactement dessus. Donc ces sujets-là, vous allez les étudier lors de ce qu'on appelle des regroupements. Ces regroupements, donc tout simplement, c'est un petit groupe de classe, hein, ça sera toujours le même, vous serez entre 15 et 25, normalement, euh, sous plusieurs modalités. Vous allez euh, être soit en présentiel dans une de nos écoles, le samedi, c'est-à-dire qu'on réserve une salle de séminaire dans un établissement hôtelier. Euh, un samedi sur deux, vous vous retrouvez tous avec votre professeur dans cette salle-là, vous allez préparer votre sujet et vous allez travailler dessus. On expliquera un petit peu la pédagogie tout à l'heure. Deuxième type de regroupement, c'est en présentiel, on appelle ça toujours ça le présentiel parce qu'il y aura un professeur, donc vous pourrez lui parler, vous serez en présence du professeur. En visioconférence, donc en visioconférence ça se passe sur un petit logiciel gratuit, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui, ça marche très très bien. Ça peut se faire soit le samedi, soit si vous n'êtes pas disponible le samedi, on a des, des, des organisations de formation qui permettent de faire des visioconférences le soir, le lundi et le mercredi, ou le mardi et le jeudi. C'est 20h30 à 22h30. Voilà, donc on s'adapte aussi, euh, on a des possibilités d'adaptation en fonction des emplois du temps et des contraintes de chacun. Alors, je parlais un peu de, de pédagogie tout à l'heure. Il faut savoir que nos regroupements chez Fort Prof, on fonctionne en pédagogie inversée. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir en cours pour écouter un professeur parler, puis après faire des devoirs. Ça, ça marche bien pour un examen. Là, malheureusement, on ne passe pas un examen, il ne suffit pas d'avoir 10, on passe un concours, il faut être le meilleur. Donc, nous, on, a, on utilise la pédagogie inversée, c'est-à-dire que vous allez venir en cours en ayant préparé vos devoirs. Vous avez un sujet à étudier avant le cours, une semaine ou deux semaines avant. Vous avez toutes nos ressources pour aller piocher à droite, à gauche, vos réponses, vos notions, faire vos révisions, etc., et répondre aux questions. Et une fois que vous arrivez dans le regroupement, vous allez présenter votre travail en binôme. On en parlait tout à l'heure avec Béatrice. Vous allez présenter votre travail à l'oral. Euh, ça, ça vous permettra, du coup, de... D'avoir la posture du professeur des écoles, d'échanger avec votre professeur, ça vous permettra d'échanger avec votre binôme. Alors, je suis désolé, on a beaucoup de spam sur le chat, j'essaie de les effacer en même temps. Hop, hop, voilà, excusez-moi. Donc ça vous permettra voilà, d'avoir vraiment la, la posture du prof des écoles et de la travailler surtout toute l'année. Ça va être très, très important c euh, pour, le c pour, pour, les, pour le concours et essentiel pour les oraux et ensuite pour vos futurs. Parce que pour les oraux, ce que, ce que veut voir le, le professeur, enfin, ce que veut voir le, le jury, c'est des professeurs des écoles déjà. Il voilà. euh, faut savoir que quand vous avez passé le concours, euh, bah, quelques mois après, vous vous retrouvez face aux élèves. Donc, euh, le, le jury veut voir vraiment des professeurs des écoles. Donc, c'est pour ça que cette culture est importante de la, de la développer durant toute l'année. Voilà, c'est ça. J'avais une question tout à l'heure là qui demandait si nos sujets, du coup, c'était des sujets d'écrit ou des sujets d'oraux. Et bien, vous allez avoir les deux. Vous allez avoir des sujets de maths et de français notionnels à présenter à l'oral quand même, parce qu'on s'habitue à parler devant une classe. Et les sujets de PS, de CSE, de leçons, tout ce qui va être de l'oral du CRPE, vous allez aussi les présenter en direct. C'est 50, 50 sujets sur toutes les matières. Voilà, vous avez une équipe de professeurs, vous avez toujours les mêmes profs dans l'année, qui sont disponibles, euh, qui sont juste pour votre classe. Alors, en plus de ces 50 sujets type concours pendant l'année, on va vous proposer des entraînements en situation de concours pour les épreuves écrites. Donc, c'est l'équivalent d'un concours blanc, en fait. Vous allez avoir un sujet de CRPE, de maths, de français, d'épreuves d'application, un chronomètre de trois heures, et on y va. Vous faites votre sujet comme si vous étiez dans les conditions du concours. Et là, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure vous allez envoyer votre sujet à un professeur. Le professeur va vous envoyer trois éléments. Un corrigé type, déjà par écrit il va vous envoyer la correction de votre copie, donc avec ses commentaires sur vraiment votre travail. Et en plus, le prof va vous envoyer un commentaire audio de 8 à 10 minutes sur votre copie. Donc, ce qui a été, ce qui n'a pas été, des conseils, etc. Souvent, le professeur s'enregistre en tant que corriger, même. Oui, c'est des éléments de progression ensuite qui vont vous aider à, à, à, à retravailler le devoir et à pouvoir ensuite euh, travailler le suivant avec de, dans de meilleures conditions. Voilà, exactement. Donc, L'idée, c'est que ces entraînements-là vont vous mettre en conditions réelles et... Euh, Vont vous permettre. Ah oui, la CSE, effectivement, c'est de ma faute, je n'ai pas donné tous les acronymes. La CSE, c'est la connaissance du système éducatif, Marie. Donc, c'est une partie du deuxième oral euh, du CRPE, donc le PS, éducation physique et sportive. Hein. Euh, CSE, connaissance du système éducatif. Donc, les tenants aboutissants euh, de l'éducation nationale, la hiérarchie, euh, les attendus du métier, etc., etc. Vous allez pouvoir le découvrir aussi toute l'année. Alors, en plus des entraînements en situation de concours, on va vous proposer des mises en situation d'oral. Les mises en situation d'oral, tout simplement, ce sont des simulations des oraux du CRPE, des oraux blancs si vous voulez. Euh, elles se font individuellement sur Skype, en visioconférence. Tout simplement, vous allez avoir rendez-vous avec un de, vos, un de nos professeurs, un de vos professeurs qui ne vous connaît pas d'ailleurs. Euh, ce n'est pas un des professeurs que vous avez eu pendant l'année, c'est un autre pour que vous ayez un autre point de vue. Et vous allez pouvoir, il va vous proposer un sujet, vous allez pouvoir passer à l'oral dans les conditions du concours. Et bien sûr, à la fin, il y aura un petit temps de régulation, hein, de conseil. C'est ça, concrètement, il vous envoie le sujet. Donc, euh, normalement, euh, la veille, vous avez le temps de, de préparer, le, le temps de, de prendre le temps du concours pour, le, pour la préparation. Et ensuite, vous allez faire cette mise en situation. Vous connectez euh, avec votre téléphone euh, directement, ou ouais, votre ordinateur directement sur, euh, sur Skype avec votre professeur. Et, euh, et avec votre professeur, donc vous faites le, la mise en situation, comme, comme pour le vrai concours. Voilà, tout à fait. Hop. Alors, je reprends le live. Eu un bon petit bug bonjour. de chat. Voilà, ça va mieux. Hop. Juste un petit souci technique que je règle. Hop. Alors, est-ce que juste vous m'entendez toujours Vous nous voyez toujours bien Vous nous entendez toujours bien j'ai un petit, une petite interruption de service de notre côté. Rassurez-nous sur le chat, est-ce qu'on est toujours là Ah oui, c'est bon, c'est en train de se remettre à jour. Je, vois on je est va là vais présenter la formule connect, donc euh... ah Non, non Je n'ai pas fini sur la formule gagnante, <rire> mais je ne m'amuse pas. <rire> Alors non, du coup, vous n'aurez pas un seul oral dans l'année. Hein. Vous allez avoir des oraux de toute façon pendant toute la préparation, puisque vous allez présenter vos, vos sujets. Euh, et les mises en situation d'oral, vous en aurez une par oral. Donc une en français, une en maths, une en connaissances éducatifs et une en EPS. Il faut savoir qu'à chaque regroupement, il y, a, il y a des stagiaires qui vont passer à l'oral. Ouais. Vous ne passez pas à l'oral uniquement pour la mise en situation. Donc vous allez passer dans, dans chaque matière. Voilà, c'est ça. Et pour appuyer tout ça, on vous donne accès toute l'année à tout un tas de contenus, donc toutes nos remises à niveau, maths français, épreuves d'application, remises à niveau complètes avec des, des cours, des vidéos, des audios, etc. Et on vous donne tout un tas de modules transversaux qui vont être aussi super intéressants sur la psychologie de l'enfant, comment faire une séquence, comment faire une séance, des cours de didactique enregistrés, etc. Donc tout ça pour appuyer un petit peu votre préparation en plus. Et, et ce qui est important aussi de savoir, c'est que la remise à niveau, on la met en place dès, euh, dès votre inscription comme vous vous inscrivez maintenant, même si les, les cours vont commencé qu'à partir du mois de, de septembre-octobre, si vous vous inscrivez maintenant, on vous met à disposition la des de niveau de mathématiques et de français et des preuves d'application. Ouais. Comme ça, vous allez pouvoir commencer à travailler. On sait que les éléments en particulier en français et mathématiques sont, sont très chronophages, hein, parce que ça, euh, ça prend du temps toute l'année. Donc, pour pouvoir commencer en douceur, pour pouvoir euh, travailler, euh, travailler plus, plus tranquillement sur ces matières-là, on vous les ouvre dès votre inscription. Ça, c'est important. Ça vous permet de, de vous remettre à niveau. Je sais que pour certains, les mathématiques euh, posent souci. Pour d'autres, c'est le français. Euh, peu importe, vous allez pouvoir commencer à travailler de suite. Si vous inscrivez demain, vous commencez à bosser les maths et le français après-demain. <rire> ben, je crois que j'en ai fini pour la préparation de la, formule, la présentation pardon, de la formule gagnante. Je vais te laisser, Yves, sur la formule CONNECT, notre deuxième formule. Alors La deuxième formule, c'est la formule CONNECT. Alors euh, On va se retrouver avec des éléments qui sont assez proches de la formule gagnante dans le sens où vous avez euh, 50 sujets type concours. Donc, les mêmes sujets, je ne vais pas revenir dessus, les mêmes sujets qu'a a présenté tout à l'heure Jean-Paul, vous les retrouvez dans la formule Connect. Euh, la différence, c'est au niveau de la présentation. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas des, des cours en, en présentiel qu'on peut avoir en, en web-cours ou, ou sur des sites. Euh, là, vous êtes directement en visioconférence. En, en c'est euh, soit en direct, soit en replay. C'est-à-dire que vous avez un sujet que vous allez devoir travailler, donc, c'est pareil, c'est le même principe, vous travaillez en amont en pédagogie inversée, vous travaillez en amont votre sujet et ensuite vous allez voir un professeur qui lui va faire la correction. Euh, vous n'avez pas de contact direct avec le professeur euh, oralement, par contre vous allez pouvoir échanger avec lui directement sur le chat. Vous avez contact donc, sur les chats. vous avez contact sur le forum. L'avantage c'est une préparation qui est en autonomie, donc vous pouvez, euh, vous pouvez la faire euh, seul chez vous et puis en plus vous pouvez euh, l'organiser dans le temps comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas disponible le samedi, parce que les, les directs ont lieu le samedi, si vous n'êtes pas disponible le samedi, c'est pas grave. À partir du lundi suivant, ils sont disponibles euh, directement en replay. Donc, vous pouvez très bien vous connecter et, euh, et ensuite consulter ces, euh, ces corrections de vos professeurs. L'avantage de la, de la formule, c'est que vous pouvez euh, ben arrêter. Hein, si, vous avez, euh, si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez arrêter sur une durée limitée. Vous pouvez reprendre si vous avez des choses que vous ne comprenez pas. Donc, c'est aussi une souplesse vis-à-vis euh, -vis de ça. Voilà. voilà. Ensuite, vous avez aussi ben, les entraînements, les entraînements pour le, euh, pour le concours. Donc, vous avez un entraînements en janvier, vos entraînements en février, euh, comme pour la formule gagnante. Ouais, même principe. Vous avez donc les, les sujets qui vous sont transmis. Donc, euh, euh, vous allez à vous de vous mettre dans le format concours pendant trois heures et donc vous réalisez vos épreuves de mathématiques et de français pendant trois heures. Et aussi la même chose pour les preuves d'application que vous aurez choisie. Donc, vous mettez, vous mettez en place le chronomètre et, et vous démarrez votre formation. Une fois que c'est réalisé, ben vous envoyez à votre, à votre professeur, donc un professeur correcteur, qui lui va faire une correction écrite sur la copie et une correction vocale de 8 à 10 minutes. Comme on le disait tout à l'heure. Comme tout à l'heure, c'est le même principe que, que pour la formule gagnante. Ensuite, pour les mises en situation d'oral, euh, ben vous en avez aussi hein, dans la formule connect. Euh, et en plus, elles sont doublées, c'est-à-dire que vous avez euh, deux mises en situation en connaissance du système éducatif deux en EPS, deux en leçon français, deux en leçon mathématiques. Voilà. Simplement parce que vous avez eu moins l'occasion de vous entraîner durant, durant l'année. Donc, c'est important d'avoir des mises euh, en situation supplémentaires. Voilà. Euh, et à part ça, après, toutes les, toutes les remises à niveau et tous les modules transversaux ben, sont identiques à la formule gagnante On tout à Tout à fait. Donc, vous pouvez aussi très, très bien démarrer cette formation euh, demain et commencer à réviser les maths le français en attendant les, les cours en live euh, à la rentrée. Le gros atout de cette formation, c'est vraiment la simplicité et, euh, et la flexibilité. Voilà. Et c'est là où, par contre, ça va être très, très important aussi de bien savoir s'organiser, de bien savoir se cadrer, puisqu'on va vous laisser un peu plus en autonomie donc, ça va être à vous aussi de bien travailler votre emploi du temps et de bien vous assurer de regarder tous les cours et tous les replays. D'où l'importance du planning, hein, surtout pour vous qui êtes en, en reconversion. Ouais. Et euh, donc, vous avez une vie à côté, euh, un travail, vous avez une famille. Donc, il est important de, de cadrer toutes les, tous les devoirs, si vous ne voulez pas vous faire déborder, d'anticiper toute cette préparation. Alors, je vous rassure, hein, c'est largement faisable. On a des centaines de stagiaires qui le font très, très bien. Mais c'est vrai que c'est un élément qu'il faut avoir à l'avance. Il faut avoir le recul là-dessus pour s'y préparer. Alors, je vais parler un petit peu maintenant de nos notre troisième formation phare, c'est la formule Turbo. Euh, et après, je crois qu'on s'arrête là, on parle du financement, et c'est terminé. Hein, pour, je vois qu'il y en a un mec qui commencent à partir. Ne vous inquiétez pas, on a bientôt terminé. On vous libère bientôt. Turbo, on va aller vite. Exactement. Alors, la préparation Turbo, non. La préparation Turbo, euh, donc, elle est un petit peu différente de la gagnante et de la connect, puisque là, vous allez travailler sur des devoirs étudiés par correspondance. Donc, il y aura, elle est plus légère aussi, il y aura 24 sujets type concours. Euh, ça fait à peu près un devoir par semaine. Et par contre, chaque devoir, vous le réalisez et vous l'envoyez à votre professeur. Donc, on a parlé des entraînements en situation de concours tout à l'heure où vous envoyez un entraînement et le professeur vous renvoie le corrigé, vous renvoie son commentaire vocal, etc. Et bien là, vous n'avez pas de regroupement, mais par contre, vous avez 24 devoirs sous cette modalité-là à renvoyer. Donc, un devoir par semaine, envoie au professeur, le professeur vous fait un retour. Euh, le corrigé type, le corrigé du prof et le commentaire vocal. Sachant que vous aurez une équipe d'entre 4 et 6 professeurs qui seront toujours aussi joignables par téléphone et par mail, hein, comme le disait Béatrice tout à l'heure, euh, tout au long de l'année pour vous suivre et poursuivre vos progressions. Euh, par exemple, en mathématiques ou en français, vous aurez 4 devoirs dans l'année, ce sera le même prof qui va les corriger. Donc petit à petit, il va pouvoir affiner ses conseils, il va pouvoir voir votre progression, euh, voir les points où euh, vous êtes un petit peu têtu et vous n'arrivez pas à changer, donc il va vous conseiller un petit peu différemment. Donc voilà, c'est vraiment un suivi aussi euh, sur toute l'année par les professeurs. Hein. C'est vraiment un suivi personnalisé, ça c'est important. Mm -hmm. donc, tous, les, tous les professeurs sont là pour vous accompagner, donc ils vous suivent du premier devoir jusqu'au dernier. Oui, tout à fait. Euh, alors, je vois Aline qui pose une question vite fait sur le chat, je répondrai tout à l'heure, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, alors, qu'est-ce qu'on qu qu propose aussi dans la formule turbo Eh bien, on propose les entraînements en situation de concours aussi. Donc, même chose, les devoirs chronométrés sous les mêmes modalités euh, de, euh, de ce qu'on a présenté tout à l'heure. Hein. Voilà, alors on a bien sûr tous nos modules transversaux aussi qui sont accessibles, donc psychologie de l'enfant, méthode et démarches pédagogiques, etc. toute l'année dans la préparation turbo. Alors comme c'est une formule un petit peu plus légère, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de mise en situation d'oral, pas d'oraux blancs, mais par contre, ces oraux blancs, vous pouvez les rajouter à la carte si vous le souhaitez. Si vous pensez en avoir besoin, euh, vous pouvez les commander à la fin de l'année à la carte. Il faut savoir que toutes nos formules sont disponibles aussi à la carte. Hein. Si vous voulez euh, prendre quelques points séparés, c'est aussi possible voilà. directement sur notre site tout à fait. De toute façon, si vous avez euh, si vous avez une question, on vous donnera aussi nos, nos numéros de contact pour que vous puissiez avoir une réponse directement et plus simplement. Alors euh... dire, je rapidement sur le financement, ouais, je vais juste répondre à la question d'Aline en attendant. Est-ce que nos formations oui. préparent aussi bien au CRPE pour l'école publique et pour l'école privée La réponse est oui. Les épreuves sont les mêmes, donc euh, on prépare tout aussi bien au public qu'au privé. On a des, des stagiaires cette année qui sont admissibles en ce moment au concours privé, externe, troisième voie, etc. C'est oui. le même concours, en fait. Hein, quand vous faites le, le choix, quand vous allez vous inscrire directement euh, sur l'académie, sur Cyclane, c'est... Euh... C'est un site qui est, qui est prévu pour vous inscrire pour le concours. Donc, quand vous inscrivez sur Cyclad, euh, ben vous faites le choix du concours. Donc, vous pouvez choisir le concours externe, le concours troisième voie. Euh, vous pouvez choisir aussi un concours dans le privé ou dans le public. Ça, c'est vous qui allez, qui allez le déterminer. Et vous pouvez même très bien en choisir plusieurs parce que l'inscription au concours est gratuite et faire le choix au dernier moment. Donc, c'est ce qu'on ouais. vous conseille en particulier d'ailleurs pour le pour les, le concours externe ou le concours euh, troisième voie, si vous hésitez entre les deux, vous vous inscrivez sur les deux, et après, quand vous avez le nombre de postes, parce que c'est l'élément important pour faire ce choix, quand vous avez le nombre de postes, vous faites la, le, le choix et la décision du concours que vous allez, euh, que vous allez suivre. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, hein, l'inscription en concours, de toute façon, ça commence octobre-novembre en général, euh, et on vous dit, bien sûr, que vous êtes dans la prépa, euh, de vous inscrire, hein, notre plus gros cauchemar, c'est que les gens oublient de s'inscrire au concours, donc rassurez-vous, on va vous prévenir, et vous le saurez. <rire> Euh, juste dernière chose, pour le concours privé, il vous faudra aussi ce qu'on appelle un préaccord collégial. Donc ça, vous prenez rendez-vous avec votre diocèse, de, le diocèse de votre région, et euh, vous pouvez gérer ça, c'est tout simple, il hein, n'y a aucun souci. Alors maintenant, on va parler des financements des préparations. et On n'a pas parlé des tarifs non plus, des préparations, donc on va peut-être le faire maintenant. Alors, les tarifs sont variables en fonction déjà du financement, euh, parce qu'on a des financements à titre particulier. Donc pour revenir globalement sur les, sur les tarifs, vu que vous posez... Alors pour la formule gagnante, par exemple. La formule gagnante, c'est 2600 euros le tarif de la formule, si vous la prenez en particulier. Euh, par contre, euh, elle est éligible au compte formation, au compte CPF. Donc, vous pouvez très bien utiliser votre compte CPF pour, euh, pour régler une partie de cette formation. Donc, ça, c'est important. Et donc, euh, c'est un outil supplémentaire qui permet un petit peu de. De réguler votre votre dépense. Voilà. Sachant que pour toutes les formations, quand vous payez à titre partie une partie ou la totalité à titre particulier, euh, il y a moyen d'étaler les paiements, hein, trois fois sans frais par carte bleue par chèque en 11-12 mensualités, et via, via notre partenaire Floa, avec un, un petit crédit en 12, 18 ou 24 fois. Donc, Alors, vous pouvez des... jusqu'à 24 fois, donc euh, sur, sur une formule, euh, en, par exemple pour la formule gagnante, avec une prise en charge, ça vous fait des mensualités d'environ 200 de, de euros par mois pendant, pendant 10 mois, donc, euh, donc ça fait des petites mensualités qui permet au moins euh, bah, d'alléger votre, votre coût sur l'année. Voilà, tout à fait. Donc on a parlé de la, la formule gagnante qui était donc à 2600 euros à titre particulier, la formule Connect, un petit peu plus légère, est à 2100 euros à titre particulier. ou Si je ne dis pas de bêtises, il y a 1380 euros qui peuvent être pris en charge par le CPF. Qui peuvent être pris en charge par le CPF, ce qui fait qu'il reste 919 à euros votre, à votre charge que vous pouvez, pareil, étaler sur plusieurs mois. Et euh... Voilà, pour une prépa hyper complète toute l'année. Et la formule Turbo, dont je parlais tout à l'heure avec les 24 devoirs, il me semble qu'elle est à 1590 euros, si je ne dis pas de bêtises, avec 1070 euros qui sont euh, éligibles au CPF. Donc pareil, ça fait un petit reste à charge qui est étalable en, en plusieurs fois. Voilà, il y avait toutes les palettes de financement, ça vous permet un petit peu d'étaler le, le tarif de la formation. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, pour, toutes les, pour tous les détails sur le financement de la formation, j'ai un CPF, comment est-ce que je m'en sers Je ne sais pas si j'ai du CPF, j'ai un CPF public, est-ce que je peux payer quand même, etc. Le mieux, c'est de nous contacter. On a des conseillers en formation qui sont super efficaces, qui connaissent par cœur tout ça. Euh, qui vont pouvoir vous donner la réponse tout de suite et qui vont vous accompagner pas à pas dans les démarches. C'est pour ça qu'on vous laisse les, les numéros en voilà. dessous. on vous laisse les clair. numéros. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous appeler, nous envoyer un petit oui. mail, nous contacter via le site, prendre un rendez-vous via le site. Euh, nos conseillères sont hyper disponibles. Et donc vraiment, si vous avez la moindre question oui. sur le financement, sur le déroulement de la prépa, si vous avez un petit peu oublié ce qu'on a dit, parce qu'on en a dit beaucoup, euh, n'hésitez vraiment pas à leur passer un petit mail ou un petit coup de fil. Elles vont, euh, elles vont tout vous expliquer. On vous a présenté quelques formations, mais il y en a d'autres qui existent aussi. Donc euh, n'hésitez pas un, à consulter le site et de nous appeler surtout. Voilà, oui, tout à fait. Bon, bah, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. On en a dit beaucoup ouais, oui, déjà. On va peut-être... Peut voilà, on, on, on va rester quelques minutes sur le chat pour voir s'il y a des questions supplémentaires. N'hésitez pas. C'est maintenant. Euh, alors, je vois qu'on pose une question sur le nombre de postes. Effectivement, euh, toutes les académies ne proposent pas le même nombre de postes au CRPE. Euh, et c'est une information qu'on a, euh, légalement, on doit l'avoir avant le concours. Le problème, c'est qu'on a souvent l'information après la fermeture des inscriptions. C'est pour ça qu'on vous dit de vous inscrire à tous les concours possibles auxquels vous êtes éligible. Comme ça, après, vous pouvez faire votre choix après, quand on a l'info du nombre de postes. Des questions questions On va attendre un petit peu, voir s'il y a des questions. A priori, pas beaucoup plus. Il y a un petit concours, une petite nouveauté aussi, dont on n'a pas parlé euh, en début de live. Si vous êtes en reconversion... Euh, et si vous êtes contractuel de l'éducation nationale, donc si vous avez déjà un poste, si vous avez un poste de contractuel et que vous avez fait des petits contrats sans passer par le concours, c'est aussi possible d'être titularisé. Il y a un nouveau concours qui s'appelle le concours interne exceptionnel, euh, qui est expérimenté cette année sur Versailles, Versailles, Créteil et la Guyane, et qui devrait se démocratiser un peu dans les prochaines années. Si vous, si vous êtes contractuel dès maintenant, si vous prenez un poste de professeur remplaçant et que vous avez 18 mois d'ancienneté, vous, vous êtes éligible à ce nouveau concours, le concours contractuel. Voilà, 10 d'ancienneté, c'est ce qui est demandé dans les, mmh. dans les conditions euh, d'éligibilité. Donc, c'est un petit peu plus long si vous commencez maintenant, mais c'est aussi une voie d'accès euh, sans forcément d'avoir de, de, un diplôme de master pour accéder à, euh, au poste de professeur des écoles titulaires. C'est notre piste. <rire> voilà. Bon, alors, je vois qu'on a... Plus de questions, bah écoutez, je pense qu'on va se dire au revoir. Si vous avez des questions qui vous viennent de toute façon, euh, vous n'hésitez pas, vous nous passez un coup de fil, vous nous envoyez un message sur Facebook, vous nous envoyez un mail. Vous avez toutes nos adresses, vous allez sur notre site internet, vous renseigner et euh, trouver euh, la prise de rendez-vous téléphonique. Euh, on est là pour vous, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Comme l'a dit Béatrice, un le plus important, je pense, c'est de vous sentir légitime. Si vous êtes en reconversion, vous êtes légitime oui, moi, en tant ça. que preuve des écoles. Ça, il faut vraiment garder en tête. Tant que vous êtes déterminé, tant que vous êtes motivé, tant que vous êtes curieux. Le concours, vous pouvez l'avoir en vous préparant. Ça ne posera aucun problème. Très eh bien, écoutez, merci, merci à oui. tous d'être présents ce, ce soir. Voilà, merci d'être venus. Et à, à bientôt pour le nouveau live. On se retrouve sur un prochain live. Et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer. Hop, alors, Dernière question avant de partir. Allez, je vois Aline qui demande quand commencent les sessions sur site. Eh bien, les cours, regroupements et devoirs vont commencer en octobre. Par contre, les remises à niveau et les modules, tous les autres modules, le contenu learning, c'est dès votre inscription. Si vous inscrivez demain, vous, vous commencez demain. Ah, je vois Nathalie qui dit merci à Kumba et l'équipe pour votre accueil aux angles. C'est vrai que si vous habitez à côté d'Avignon, dans le sud de la France, venez nous voir merci. aussi, venez discuter avec nous, on est toujours dispo aussi. Merci. Et, bah merci à tous pour votre attention et puis à la prochaine pour un merci prochain à live. Merci bien, au, au revoir. revoir.